Donc un autre enjeu de, du traitement de la schizophrénie dont on parle trop peu, en fait c'est la dépression comorbide, parce qu'il y a plus de la moitié des patients qui ont des problématiques de dépression, donc euh, souvent c'est des dépressions non traitées, non diagnostiquées. Elles peuvent être diagnostiquées et non traitées, et puis elles peuvent être traitées et euh, résistantes au traitement. Donc euh, on sait qu'il y a 44% des patients qui, malgré les antidépresseurs, ont une dépression persistante. Cette dépression, elle est responsable d'une altération de la qualité de vie indépendamment des symptômes négatifs et euh, de l'existence de traumatismes dans l'enfance. Ça, on l'a montré dans une étude des centres experts. Et puis, quand on a regardé en fait la trajectoire des patients, on essaie de développer des stades de la maladie, ce qu'on appelle le staging, et en, fait, euh, donc en vert, c'est euh, le meilleur stade, euh, c'est-à-dire euh, une absence de symptômes et un bon fonctionnement. En orange, le stade intermédiaire. En rouge, le stade le plus sévère. Et en fait, on voit qu'à un an de suivi au centre expert, on a euh, de tout dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut passer du stade euh, le plus sévère au meilleur stade. Euh, on peut euh, diminuer, on peut augmenter euh, son stade. Et en fait, on a regardé par contre les facteurs qui prédisaient le fait de terminer dans le stade le plus sévère. Et en fait, c'est l'existence d'une dépression euh, à la base, les... Euh, déficit cognitif et le fait d'être traité par antipsychotiques de première génération. Donc on voit ici que traiter la dépression c'est un enjeu majeur dans le pronostic. Ça on l'a montré aussi dans une méta-analyse des revues, euh, euh, des articles internationaux qui montrent qu'il y a un tiers des patients environ qui ont des problèmes de, de dépression. Et euh, que pour dépister correctement la dépression, en fait on utilise le meilleur outil, c'est l'échelle de Calgary hein, qu'on utilise au Centre Expert, qui est disponible en ligne, vous avez l'adresse ici, donc c'est un PDF en français euh, librement téléchargeable. Et en fait, un des enjeux du traitement de la schizophrénie, c'est de bien différencier les symptômes de la dépression des symptômes négatifs et des symptômes liés à la schizophrénie. On a vu que l'anédonie, par exemple, était un symptôme négatif et elle n'apparaît pas dans cette échelle, par exemple. Alors que par contre, c'est un symptôme qui est très souvent exploré dans les dépressions non schizophréniques. donc Vous voyez que les symptômes spécifiques de la dépression comorbide, c'est par exemple donc, la tristesse observée par l'examinateur ou rapportée par le patient, le sentiment de désespoir... L'autodépréciation, euh, une culpabilité euh, pathologique, euh, une dépression plus importante le matin que l'après-midi. Et puis, euh, donc il euh, y a le réveil précoce, mais ça, c'est un item qui ne paraît pas très bien corrélé aux autres. Et ça, on, on pense en fait, que ce n'est peut-être pas un item très pertinent. Et enfin, bien sûr, les idées suicidaires qui sont euh, très spécifiques euh, de la dépression euh, dans la schizophrénie qu'il faut euh, évaluer euh, systématiquement. Donc, euh, les, les antipsychotiques ont en eux-mêmes une action sur les symptômes dépressifs. Donc, là par contre, c'était les symptômes dépressifs souvent évalués par la panse et pas par la calgary. Euh, donc, c'est un item notamment qui, euh, qui demande en fait le degré de, de sévérité de la dépression à l'entretien. Et puis, il y a un item sur l'anxiété aussi. Et donc, euh, c'est moins fin que, que la calgary. Et donc euh, là, c'est le Dogmatil, en fait, qui est un vieil antipsychotique euh, euh, disponible en France, mais qui n'existe pas aux États-Unis, donc qui est très peu étudié, qui me montrait les, le meilleur effet sur les symptômes dépressifs et était suivi par le léponex et le solion qui ont un effet modéré. Le Zyprexa, l'abilify et le xéplion ont des effets légers à modérer. Et puis, le Xeroquel, le risperdal et l'aldol ont des effets légers. Donc, euh, on voit que selon les antipsychotiques, il y a quand même des effets qui peuvent être différents sur les symptômes dépressifs et que c'est le léponex et le solion globalement qui ont euh, quand même euh, la meilleure efficacité. Euh, le loxapac n'a pas montré d'efficacité et puis le largactyle était mal étudié. Donc vous voyez ici euh, le classement euh, des différentes euh, molécules. Donc, euh, il y a eu aussi une méta-analyse qui euh, étudiait l'effet euh, de, des antidépresseurs dans la dépression euh, schizophrénique, donc euh, 82 essais euh, contrôlés randomisés qui incluaient plus de 3600 patients, donc euh, beaucoup de données, et euh, qui conclut que les antidépresseurs sont efficaces pour soigner les symptômes dépressifs, euh, négatifs, généraux, positifs et la qualité de vie, Donc, avec des tailles d'effet par contre qui sont euh, quand même euh, globalement très légères. Donc vous voyez, euh, symptômes dépressifs, alors, je ne vous ai pas dit auparavant le, les tailles d'effet, en fait. On considère que pour les différences euh, standardisées, une taille d'effet à 0,2, c'est léger, 0,5, c'est modéré et 0,8 et plus de 0,8, c'est important. Donc là, on est sur du léger à modéré. Donc euh, certes, les antidépresseurs ont une efficacité, mais elle est quand même euh, plutôt légère euh, ou modérée. Donc ici, vous voyez les différents antidépresseurs qui euh, montraient euh, une efficacité dans la dépression euh, chez les personnes qui ont Donc euh, Il y avait les IMAO, mais qu'on qu ne prescrit euh, quasiment plus, euh, la trazodone qu'on n'a pas en France. Donc Il y avait par contre le Cymbalta, la duloxétine, qui avait euh, une efficacité, le Zoloft, la sertraline. Donc, en fait, le Zoloft, ce serait euh, l'antidépresseur à choisir peut-être en priorité dans la schizophrénie, parce qu'il est bien toléré. Et par contre, le séroplex ne doit pas être coprescrit avec les antipsychotiques à cause du risque cardiaque. Et puis, donc il y avait l'amitriptyline, qui est un tricyclique aussi qui a montré une efficacité, mais qui a des effets secondaires. Donc, on peut retenir en première intention le Zoloft, et en deuxième intention... Euh, le, le cymbalta et puis on peut noter que l'effet n'apparaissait pas dans ces études donc il n'a pas été évalué donc on, on ne sait pas, on peut supposer aussi que ce serait un antidépresseur intéressant dans la schizophrénie donc une chose très importante, parce que ça on l'entend beaucoup en, dans la pratique clinique c'est que les antidépresseurs peuvent exacerber le risque de décompensation psychotique ou activer le délire et ça c'est pas vrai, ça n'a pas été montré dans les études, hein, il n'y a pas eu plus d'exacerbation de la psychose dans les groupes qui recevaient des antidépresseurs que dans les placebos. Euh, il n'y a pas eu plus d'abandon prématuré euh, dans le groupe antidépresseur. Et, euh, et il n'y a pas eu non plus plus de participants qui ont présenté au moins un événement indésirable. Donc globalement, les antidépresseurs étaient quand même plutôt sécures. Les effets euh, indésirables les plus fréquents, c'était les douleurs abdominales, la constipation, les vertiges et la sécheresse buccale, Ce qu'on peut trouver aussi avec des médicaments antipsychotiques.